Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Aujourd'hui, je vais vous parler de pièces d'or, ce qui est la suite normale et, je pense, attendue de votre part des 3 ou 4 vidéos que j'ai consacrées au sujet de l'or. Je vais vous parler de cinq pièces d'or qui m'intéressent et vous expliquer pourquoi ces pièces m'intéressent particulièrement. Je ne suis pas spécialiste de l'or, mais dans le cadre de mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, j'ai été amené, amené à étudier les pièces d'or d'investissement pour conseiller mes clients et pour me conseiller moi-même. J'ai découvert que quelques pièces, pas en nombre très réduit, mais tout de même en nombre minoritaire, sont meilleures que les autres au regard des critères qui me paraissent les plus importants pour investir sur des pièces d'or. Alors ceux qui s'attendent à des révélations, à des révélations sur des pièces d'or confidentielles qui auraient des propriétés euh, particulière voire magique euh, pour euh, justifier d'investir dessus seront, seront déçus parce que ces pièces n'existent pas alors par contre je vais vous expliquer quels sont les critères de choix pour sélectionner des pièces d'or la distinction essentielle s'opère entre d'un côté les pièces de collection et de l'autre les pièces d'investissement comme le nom l'indique, les pièces d'investissement sont des pièces qui sont utiles pour les investisseurs. Quant aux autres, ce sont les pièces de collection. Donc celles qui nous intéressent sont bien sûr les pièces d'investissement. Je ne vais pas faire ici un cours sur l'or. J'ai préparé un PDF que je joins ou que je joindrai le lendemain à cette vidéo, si je n'ai pas terminé à temps avant de d'éditer la vidéo, euh, ce PDF approfondit le sujet du placement or euh, par rapport à ce dont je vous parle dans la vidéo, le PDF ira un peu plus loin. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les pièces d'or d'investissement. Donc, quelle est donc la définition de la pièce d'or d'investissement Alors, comme la pièce d'or d'investissement bénéficie d'une fiscalité particulière, favorable, dérogatoire, l'administration fiscale a défini ce qu'était une pièce d'or d'investissement euh, de manière à faire un distinguo clair par rapport à la pièce de collection. Alors la pièce d'or d'investissement doit réunir quatre conditions. La première, c'est d'avoir une teneur en or supérieure à 90%. Alors pourquoi pas 100% eh bien, Tout simplement parce que en pratique, historiquement, les pièces d'or étaient faites d'un alliage dans lequel l'or, évidemment, était prépondérant, euh, mais il était associé à un autre métal plus résistant de manière à, euh, euh, à ne pas être détérioré ou être détérioré beaucoup plus lentement dans le cadre de la circulation de main en main, donc dans le cadre de sa vie de monnaie. Le deuxième, la deuxième condition euh, est essentielle, c'est la plus importante de toutes, euh, c'est que ces pièces doivent avoir eu cours légal dans le passé euh, ou doivent encore avoir cours légal parce que ça c'est moins connu mais euh, il y a des pièces d'or euh, qui ont cours légal c'est à dire qui sont euh, reconnues par la loi du pays euh, où elles sont émises euh, comme étant un moyen de paiement donc aujourd'hui on peut payer avec certaines pièces d'or la troisième condition est que ces pièces doivent avoir été émises après 1800 donc on voit bien toujours l'idée qui est de faire une séparation entre la pièce de collection et la pièce d'investissement. Euh, l'idée étant que plus l'émission est récente, euh, plus on est loin euh, dans le temps et donc dans le concept euh, de quelque chose qui serait de la collection. Et puis euh, il faut aussi qu'elle soit vendue euh, avec une marge euh, maximum de 80% par rapport à la valeur de son poids euh, d'or. Par parenthèse, je ne en reparler plus loin, cette marge s'appelle la prime. Autrement dit, une pièce d'investissement ne, ne peut pas présenter une prime de plus de 80%. Alors cela étant posé, il y a, je vous le disais, un certain nombre de pièces qui répondent à ces critères. Donc ce sont toutes des pièces d'investissement et par conséquent quand on est investisseur on peut investir sur n'importe laquelle de ces pièces et bénéficier de la fiscalité dérogatoire dont je vais vous parler plus loin. Euh, cela dit, pour autant elles ne sont pas toutes égales, elles ne présentent pas toutes le même intérêt, elles ne présentent pas toutes la même sécurité par rapport à l'usage final euh, d'une pièce d'investissement qui est de servir un jour pour être converti, converti en monnaie du moment. Alors, le premier critère de choix d'une pièce d'investissement, c'est sa liquidité. C'est la conséquence de ce que je viens de vous dire. Euh, une pièce, une pièce d'investissement, euh, c'est une forme d'assurance, finalement. Et aussi euh, une assurance contre une situation qui viendrait euh, à... Euh, réduire fortement notre patrimoine ou à réduire fortement notre pouvoir d'achat, fait les vidéos que j'ai fait euh, là-dessus. Euh, et eh bien comme toute assurance, quand on souscrit une assurance, on, on espère euh, qu'elle fonctionnera le jour où on en aura besoin. Alors le fonctionnement euh, en, en tant qu'assurance d'une pièce d'investissement, c'est tout simplement de pouvoir être échangé contre des devises ou de la monnaie du pays. Et cela s'appelle la liquidité. Alors, pour que cette liquidité soit effective, euh, il faut que le marché de la revente, donc le marché de la transaction, finalement de, de cette pièce, soit le plus large possible. Euh, on comprend bien que si la pièce est plus ou moins confidentielle, euh, donc on fait la, euh, le contre-exemple que je prenais euh, à titre de plaisanterie au début de la présentation, mais eh une pièce qui serait confidentielle donc connu de peu de monde, à par définition un marché de transaction qui est faible et ben, le jour où vous avez besoin de vous revendre votre pièce vous risquez de ne pas trouver d'amateur pour l'acheter euh, donc on comprend que les pièces qui, ont, qui sont les plus, les plus liquides euh, bien, ce sont les pièces qui quelque part sont les plus connues et les plus répandues il faut, il faut aussi que cette liquidité soit effective en situation de crise donc on revient toujours à cette notion de, de notoriété, euh, si en situation de crise vous voulez vendre des pièces d'or, il est clair que, euh, compte tenu de l'ambiance la, de, de panique, de doute, euh, de suspicion, enfin tout ce qu'on peut imaginer de négatif du point de vue psychologique de la part des acquéreurs possibles, euh, on sera d'autant plus fort si on présente sur le marché une pièce qui est bien connue antérieurement à, antérieurement à la crise, que euh, si euh, on présente une pièce même connue, mais, mais qu'il est qu de moins de personnes, qu'il est une pièce qui, est, qui ne serait connue que finalement des investisseurs les plus avisés. Euh, donc c'est le concept de notoriété. Donc ce concept de notoriété, eh c'est le, le, le deuxième critère. Et euh, on passe du concept de notoriété au concept de sûreté. Alors, qu'est-ce que c'est que j'appelle la sûreté euh, en termes de transaction entre les pièces d'or Eh bien, c'est la, la certitude la plus élevée euh, pour celui qui va acheter la pièce d'or, autrement dit pour votre client potentiel lorsque vous voudrez revendre votre pièce, que cette pièce est authentique. Parce que euh, sur le marché des, des pièces d'or, sur le marché de l'or en général, comme sur le marché de tous les biens tangibles, il y a des faux. Et la, la propension à créer des faux d'autant plus importante qu'on a affaire à des eh biens de grande valeur. Et par définition, les pièces d'or euh, concentrent une très grande valeur dans une toute petite quantité. Et c'est euh, quelque chose qui peut stimuler beaucoup de, beaucoup de faussaires. Euh, il faut donc que la pièce ait été acquise dans des conditions qui euh, vérifient euh, le principe de sûreté. Alors... Quelle est la condition qui va permettre de se trouver en situation de sûreté Eh bien, c'est la traçabilité. Alors, ça tombe bien parce que euh, en matière de fiscalité, les pièces d'investissement, pour bénéficier de la fiscalité favorable qui leur est euh, réservée, euh, doivent d'une part faire, avoir été acquises avec une facture nominative euh, et d'autre part avoir été acquises dans un emballage scellé. Euh, donc en clair quand vous achetez des pièces d'investissement, vous n'achetez pas des pièces comme ça, euh, qui sont euh, euh, enfin vous pouvez acheter des pièces comme ça, mais à ce moment-là vous n'aurez pas la fiscalité euh, favorable. Elles sont dans un son emballage, ce qui garantit, donc vous achetez des pièces euh, ce qui garantit euh, euh, à la fois leur, leur authenticité, leur origine, euh, autant d'éléments qui vous permettront, le jour venu, de pouvoir les échanger euh, facilement. Le quatrième critère, c'est la fiscalité. Cette fiscalité dont, dont je vous parle depuis le début comme étant un attribut des pièces d'investissement. L'idée finalement, le distinguo du point de vue fiscal, c'est est-ce qu'on a affaire à une monnaie ou est-ce qu'on a affaire à un objet précieux bon, C'est là que le, la notion de la condition de cours légal dont je vous ai parlé tout à l'heure est, est, est essentielle. Euh, parce que euh, ce qui fait qu'une pièce d'or, en l'occurrence, une pièce en métal précieux, euh, va bénéficier de la fiscalité dérogatoire, c'est qu'elle est prise par le fisc, elle est considérée par le fisc, comme un moyen de paiement. Euh, le moyen de paiement, qu qu'est-ce qu qui fait qu'une pièce ou un morceau de papier, un billet en l'occurrence, est un moyen de paiement Eh bien, c'est que euh, la loi euh, lui a... La, lui a donné ce qu'on appelle le cours légal. Autrement dit, la loi en a fait officiellement un moyen de paiement. Euh, si la loi, du jour au lendemain, décidait que ce n'est plus un moyen de paiement, eh bien, votre bout de papier dans le cadre d'un billet redeviendrait un bout de papier qui vaut donc 0,000 centime. Et euh, votre, pièce, votre pièce de monnaie deviendrait une pièce de monnaie de collection euh, dont l'évaluation obéit aux règles des, aux règles d'évaluation des monnaies de collection. Alors, quelles, quelles sont ces, ces dispositions euh, fiscales dont bénéficient euh, les monnaies à cours légal, donc les monnaies d'investissement, pour autant qu'elles qu satisfassent aux autres critères qui, font, qui en font des monnaies d'investissement Eh bien, c'est euh, la fiscalité euh, dans l'Union européenne sur les... Euh, sur les euh, sur les moyens de paiement euh, donc le premier aspect fiscal de cela c'est que euh, les, ces monnaies moyennes de paiement sont exonérées de TVA alors que si, des, si elles étaient considérées comme des objets précieux donc des monnaies de collection elles seraient assujetties à la TVA quand vous, êtes, quand vous achetez des monnaies d'investissement vous ne payez pas de TVA dessus dans le cas particulier de la France, l'application de cette directive européenne, c'est que la fiscalité qui s'applique aux moyens de paiement, c'est la même fiscalité que celle qui s'applique sur les sessions de devises. Cette fiscalité, c'est une, une exonération complète de taxes sur la plus-value jusqu'à une hauteur de 5000 euros de cession. Au-delà, c'est donc l'application d'une taxe. Qui, euh, j'ai compris, enfin prélèvement sociaux compris, euh, au taux en vigueur en 2009 euh, fait 36,2%, donc 19 plus 17,2, hein, 19 au titre de l'impôt et 17,2 au titre de des prélèvements sociaux, euh, avec un abattement de 5% euh, par par année au delà de la deuxième. Alors, quand on fait la synthèse de tout ça, on voit que les monnaies à cours légal, outre leur avantage fiscal, leur fiscalité dérogatoire, présentent par nature les critères de liquidité et de notoriété, si elles sont vendues dans les conditions on va dire, normales pour les monnaies d'investissement, c'est-à-dire avec facture et et c'est eh également les conditions de, tra de traçabilité qui font que, globalement, ce sont les monnaies idéales pour un investisseur en monnaie d'or. Alors, il y, a, il y a un autre critère dont je vous parle en dernier, c'est le critère de la prime. Alors Je vous en parle en dernier parce que, justement, euh, ces monnaies à cours légal euh, ont quasiment, par définition de, de ce qu'elles sont, euh, des primes très faibles. Je vous rappelle que la première, c'est la différence entre euh, la, le prix de, de la pièce et le prix de l'or qu'elle contient. Quand on fait de l'investissement, pour faire de l'investissement, c'est-à-dire euh, comme solution par rapport aux problèmes qui nous ont amenés, aux problématiques qui nous ont amenés à euh, investir dans l'or, à acheter de l'or, euh, on va chercher à avoir la plus grande visibilité possible sur la valeur. De notre, euh, de notre placement or dans, dans l'avenir et donc à être sur euh, un type de placement or euh, dans, dans lequel dans lesquels le, le, les paramètres qui vont faire fluctuer euh, cette valeur sont les moins nombreux possible. Bon, la prime clairement c'est un paramètre qui fait fluctuer la valeur de la, valeur de la pièce. Euh, si vous achetez une pièce euh, pas la nommer, je vais en parler très très très bientôt, euh, une pièce euh, aujourd'hui avec une prime de 50% c'est à dire que vous payez 50% de plus que sa valeur en or, et puis si vous la revendez euh, deux ans plus tard parce que c'est là que vous voulez la vendre, euh, que pour des raisons x ou y de moment, euh, la prime n'est plus que de 15% euh, vous risquez de perdre de l'argent, sauf si entre temps la valeur de l'or a monté tellement que ça, euh, que ça compensera, mais de toute manière dans les deux composantes du prix de votre pièce dans l'exemple que je donne, sur un des deux, de deux composants, vous perdez de l'argent. Donc, on est clairement dans une notion d'aléa, et qui dit aléa, dit spéculation. Alors, ça va, faire, ça va faire 18 minutes que je suis en train de vous parler, donc je, je vais directement à, à la présentation des pièces que j'ai retenues. Euh, commençons par éliminer... Euh, le Napoléon, non pas parce qu'il n'est pas bon, euh, mais parce que, justement, le Napoléon euh, est une pièce qui fonctionne avec une prime, qui présente, par les, les marchés dans hein, ce qu'ils sont, une prime. Donc, quelque part, le Napoléon est une pièce plutôt spéculative. Par ailleurs, c'est une, une excellente pièce d'or, hein, c'est une pièce qui, qui, a, qui a les caractéristiques de la pièce d'investissement, mais euh, elle a une prime. Euh, donc, quand on achète le Napoléon, euh, il faut, quelque part, avoir l'idée de euh, boursicoter sur la valeur de la pièce euh, et euh, donc c'est une stratégie qui n'est pas celle à laquelle je m'intéresse mais euh, cela dit, Napoléon est une pièce qui a une très grande liquidité une très grande notoriété euh, et qui en plus a l'avantage de contenir peu d'or elle enfin, a ses 90% euh, mais euh, la quantité en hein, nombre de grammes est limitée, Napoléon ça fait 5 grammes et quelques d'or, donc elle n'est pas chère et elle est Particulièrement abordable. Quand je n'ai pas cher, évidemment, si vous l'achetez quand, la, quand la prime fait 30%, elle va être plus chère. Mais ce n'est peut-être pas le moment de l'acheter quand la prime fait 30%. Donc Je vais donc vous parler maintenant de, de ces fameuses pièces euh, qui m'intéressent particulièrement. Euh, le Napoléon en fait partie. Vous avez vu qu'il est spécial. Donc, là, les pièces dont je vais vous parler là, ce sont les pièces d'investissement dite moderne, dont la, le précurseur est la plus connue et la plus répandue, est le Krugerrand sud-africain. Euh, le Krugerrand, c'est une pièce qui contient une once d'or, c'est-à-dire 31 grammes et des poussières, euh, qui est alliée avec euh, à peu près 3 grammes de cuivre, donc les, euh, la teneur d'or fait, euh, je ne me rappelle plus 90 ou 91%. Euh, la liquidité, évidemment, est euh, tout à fait évidente, puisqu'elle a été euh, produite depuis 1967. Euh, en je crois 62 millions d'exemplaires euh, pour un total de 1600 tonnes d'or euh, c'est à l'heure actuelle la pièce d'investissement la plus répandue au monde donc sa liquidité est absolument internationale si vous avez du cru, du cru grand. vous pourrez la vendre sur le marché français si vous résidez en France si de même vous allez vivre aux états unis ou, euh, ou en Suède ou, enfin, vous, voulez, vous pourrez également vendre vos cru grandes donc c'est une excellente pièce d'investissement. Elle me plaît particulièrement parce qu'elle a en plus un avantage, c'est que étant, je vous l'ai dit, alliée à hauteur avec de, du de, de cuivre qui représente pas loin de 10% 10% du poids total, cette pièce d'abord est solide et ensuite elle a une couleur un petit peu particulière qui la rende parfaitement reconnaissable et du coup. Difficile, difficile à imiter, donc c'est un facteur de plus dans la sécurisation euh, en ce qui concerne euh, la, la certitude qu'on achète une autre un pièce. Bon celle qui, vient, celle qui vient en numéro 2, enfin j'aurais pu la mettre en, en, en mettons en deux ex -éco parce que je n'ai pas de préférence euh, allez on va dire je, je la mets en numéro 2 euh, c'est la pièce canadienne, la, la Maple Leaf euh, qui est donc, euh, ce sont les ce sont les enfants du Krugerrand. Quand, à partir du moment où la, la République sud africaine a commencé à émettre le Krugerrand, qui a rencontré un succès mondial phénoménal, d'autres pays producteurs d'or, tels que le Canada, bah, nous, on va faire nos pièces. Euh, et on, va faire, on va gagner des sous comme ça, on va vendre nos pièces d'or. Et euh, donc Cette, cette pièce, c'est la pièce canadienne. C'est exactement le même concept que, que le Krugerrand. Euh, sauf à, à ma part, elle, elle est constituée d'or quasiment pur, hein, à 99,99% ,99 pour cent d'or, donc c'est l'or pur, c'est une pièce, c'est un objet magnifique également. Euh, ces pièces d'or ont un attrait, la voilà, qui est purement esthétique, ce sont vraiment d'autres très beaux objets. Euh, pour ce qui est de la liquidité, bon, on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes notions que le prix Là, je, je regarde mon papier, elle a été émise à 4 millions d'exemplaires euh, depuis euh, les années 80, je crois qu'elle existe depuis les années 80 pour un total de 850 tonnes, donc c'est une pièce internationale que vous pourrez négocier absolument partout dans le monde. La seule que je mets à numéro 3, c'est l'American Eagle, qui a été mise en 40, à 44 millions d'exemplaires, euh, pour un total de 757 tonnes, tonnes d'or, euh, bon, aujourd'hui peut-être peut un peu plus. Euh, bon, Je la mets à numéro 3 parce que euh, bah, cette pièce en fait, avait été... Euh, créé par les États-Unis de façon à concurrencer, à concurrencer euh, le plus grand et la concurrencer, comme souvent le, avec les Américains, de manière parfaitement déloyale avaient, au, sous prétexte de la politique euh, d'apartheid de, de la RSA, euh, ils avaient euh, dégrété un embargo, et en particulier sur les pièces d'or. Et, et comme le cru de rencontre un succès phénoménal aux États-Unis, euh, ils en ont profité pour remplacer le cru de qui était interdit aux États-Unis par cette pièce. Euh, donc c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup cette pièce, parce que euh, derrière l'argument moral de lutte contre l'apartheid et compagnie, antiraciste, tout ce que vous voudrez, euh, c'était tout simplement des méthodes commerciales assez honteuses consistait à casser les reins de nos concurrents euh, par la loi euh, pour fourguer euh, sur un marché qui, que le concurrent avait lui-même défriché euh, une, un, un produit euh, quasiment identique. Alors bon, c'est une très belle caisse, euh, là aussi euh, côté liquidité euh, considérable, marché international, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez acheter de de, de, de l'américaine de, de euh, enfin, Gold Eagle, pour l'appeler par son nom. Euh, ce, cela, cela dit, euh, ce n'est pas ma pièce préférée euh, compte tenu un peu de son contexte. Le Colère Napoléon, de Napoléon donc, qui est la pièce nationale française qui est la plus tradée en France, hein, la, la plus échangée en France, euh, ce qui n'empêche pas que les trois, les, trois, les trois dont je viens de vous parler sont également euh, très, très, très, très échangés en France, donc très dé, comme, comme on dit. Euh, il y a aussi le souverain, le souverain britannique, euh, qui est un peu l'équivalent, qui est, le, qui est à la, au Royaume-Uni ce que le Napoléon est à la France. Alors l'intérêt de cette pièce, qui est aussi une pièce, pour les mêmes raisons que le Napoléon, d'ailleurs une pièce qui présente une prime, c'est justement euh, de se servir de cet outil de spéculation euh, en spéculant contre la livre sterling euh, dans l'hypothèse qui est à suivre et qui va peut-être se matérialiser rapidement ou un Brexit qui se passerait mal pour les investisseurs, c'est-à-dire le hard Brexit, euh, ce hard Brexit euh, déboucherait sur un affaiblissement du sterling. À ce moment-là, mécaniquement, les Anglais euh, se porterait sur, sur leur monnaie d'or euh, pour se sécuriser contre la baisse des valeurs de vie. Donc si vous achetez aujourd'hui cette pièce, peut-être que dans les semaines ou le mois qui viennent, vous allez bénéficier d'une augmentation de la valeur de cette pièce indépendamment de, des, cours, des cours de l'or. Voilà ce que je voulais vous dire, j'aurais aimé, aimé ne pas dépasser les 25 minutes, euh, les 20 minutes, on est à 25, donc le sujet est ce qu'il est, il faut le traiter convenablement. Euh, je ne vais pas plus loin, notamment je ne traite pas de, du sujet de où acheter ces pièces et à, à combien les acheter, Ça fera l'objet de, de vidéos séparées. Euh, si vous voulez en savoir plus sur, ce, sur le sujet que je viens de traiter aujourd'hui, à savoir donc, les, les pièces d'or, eh bien, reportez-vous au PDF que je, que je glisse en dessous de la vidéo si j'ai le temps de le terminer ce soir. Sinon, ben, vous l'aurez demain, donc vous reviendrez sur la vidéo. Ça ne comptera pas pour du supplémentaire sur ma chaîne, puisque dès lors que vous avez vu une, euh, une fois le compteur, vous n'augmente pas, mais ce n'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que vous ayez accès à ce PDF qui est gratuit. Donc, je termine en, en, en vous faisant les mêmes recommandations, les mêmes trucs d'habitude. Eh si vous avez aimé, euh, si ça vous a intéressé, Cliquez euh, sur le pouce qui est levé vers le haut, c'est important pour la notoriété de ma chaîne. Il n'y a pas que les d'or comme de notoriété, les chaînes YouTube aussi. Euh, si vous n'êtes pas aimé, ben, cliquez sur le pouce vers le bas, commentez, puisque bien évidemment tout ce que je fais là, c'est en grande partie pour établir un dialogue avec vous. N'hésitez pas à commenter, à dire tout ce que vous avez envie de dire à ce sujet. Enfin, tant qu'on qu reste dans, dans, dans la courtoisie et l'argumentation, la, Partagez, c'est très important, euh, réfléchissez, n'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à très bientôt.